and Benedict Canyon. I'll bring you with the shotgun. Moving to clear. I'll enter first and clear left. Negative. Civilian is DOA. Let's move. Follow me. Moving to enter and clear. I'll enter first and clear left. Please, let's see some hands up. LSPD, freeze. LSPD! Asshole. Suspect is down, I repeat, suspect is down! Gotta be fucking kidding me! Hey, bien, salut à toutes et à tous, c'est les gars, j'espère que tout le monde va très bien, et aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Eh bien, oui, on est en FIB aujourd'hui, mais on est. Avec Steve, voilà. Aujourd'hui, on s'appelle Steve. Voilà, oui, parce que en fait, dans une mission, euh, on peut utiliser Steve. Enfin, non, dans une des missions, dans une des cinématiques d'une mission, euh, on a le personnage de Steve. Euh, donc, bah, j'ai réussi à le changer en FIB. Voilà. Euh, oula, oula, oula. Donc, voilà. Aujourd'hui, les gars, on a une radio, on a tout. On a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui. On part en euh, deux chargeurs. Et on a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, les compétences. Parce que tout simplement. Euh, dès qu'il va y avoir une intervention on va la recevoir comme ça peut-être pas toutes, je pense pas toutes ça m'étonnerait, mais il euh, y en a quelques-unes qu'on va recevoir par radio depuis le véhicule donc ça c'est génial et tout ça grâce au mode réalisateur les gars euh, et aussi tout ça grâce à, au montage euh, vidéo donc du coup c'est parti les gars on peut faire une patrouille on, va... on commence la petite patrouille et oui aujourd'hui on a patrouille de nuit. et comme par contre on utilise Steve une nouvelle fois, la visée, enfin, le de première personne, euh, bah, est désactivé parce que c'est pas un personnage euh, qu'on peut utiliser. À toutes les unités, euh, est-ce que quelqu'un serait disponible pour un vol de véhicule au domicile de Michael okay, Je crois qu'on domicile de Michael. Wow c'est euh, celle 87 pour dispatch, euh, je prends l'intervention euh, de vol de véhicule de, de police donc je me rends euh, sur, au domicile de Michael tout simplement. Enfin, Aujourd'hui les gars on n'a pas commencé, euh, on n'a pas trop commencé euh, l'épisode au niveau du commissariat parce que le problème c'est que j'ai un bug au commissariat, j'ai les flics. Euh, donc comme je spawn au commissariat, j'ai les flics et je ne peux pas les enlever, je suis obligé de les semer. Et c'est très compliqué, donc je spawn ailleurs maintenant. Donc du coup, voilà, je mets pas les sirènes parce que euh, si Michael est dans son domicile, sachant qu'il est armé, euh, on va vérifier. Euh, pas, pas, pas. Allez, on se oh là, merde, mis sirènes. Alors moi les gars, faut savoir que le son du jeu, je l'entends pas. Parce que euh, tout simplement, j'ai mes écouteurs pour vous parler parce que sinon, on m'entend pas. Voilà, ou qu'est-ce qu'il je sais pas où est-ce qu'on va se mettre, on va, on va rentrer, je pense. On va rentrer directement. Je coupe. Oh merde, ça se fout pas. J'avoue bien le mode réalisateur, ça soupe pas. Je vais essayer, les gars, je vais rester prudent, donc je vais prendre mon buzzer. Je, je vois pas de véhicule de police, là, hein. Je vais faire le tour de la maison. Euh, attendez les gars, je pense que ça serait plus sécurisé parce que le problème c'est que si Michael est dans son domicile, je pense que ça serait un petit peu plus sécu pour moi de prendre une arme euh, plus, un peu plus lourde parce que Michael est largement mieux, arme, mieux armé que moi. J'avance un petit peu vite, je viens de me rendre compte. Je vais vérifier... Je vois pas de véhicule de police les gars en fait. Hein. Le problème est là, c'est que j'ai reçu une intervention. Euh... Mais j'ai absolument... Je vois absolument aucun, aucun véhicule de police. On me à couvert parce que là, je pense que... voir ça s'ouvre. Ok, oui, ça s'ouvre. Euh, non, les gars, je vois vraiment aucun véhicule de police. Donc attendez, je vais faire le. Je vais refaire le chemin. Dans le garage, Ah ouais, dans le garage, les gars. Merde, bah oui, attends. Oula, oula, oula. Oui, en effet, oui. Oula, oula, la, la, la, la, la. Oui, oui, oui, oui, oui. Euh, 787 à dispatch euh, Oui en effet je confirme le vol de véhicules de police Je vois deux véhicules Il euh... bah, y a deux véhicules de police euh, On a une Crown Victoria euh, 29 Et on a euh, une Police Interceptor 05 Donc euh, ouais je, je vais je vais faire, euh, je vais aller voir à l'intérieur du domicile euh, Ouais Alors attendez parce qu'à l'intérieur du domicile les gars euh, il n'est pas dehors Donc il est dedans donc je prends un autre, une, autre, une autre arme tout simplement. Voilà, et là on va y aller un petit peu plus parce que je m'attendais pas déjà à trouver des véhicules genre. Je m'attendais pas du tout à trouver des véhicules quoi. Il a personne les gars, il y a les véhicules mais il n'y a personne. Non les gars je rigole vraiment pas, il n'y a, a vraiment personne. Quand je dis qu'il n'y a personne, je rigole pas du tout les gars. Il n'y a vraiment personne de chez personne. Putain, c'est la première fois que je fais une perquisition là comme ça. Là, ça s'ouvre pas. Non. Ouais wow, mais les gars, c'est pas possible. Il y a, y a des véhicules de. Il y a des putains de véhicules de flics, mais il y a personne dans la maison. Il y, y a personne. Ça s'ouvre ici ou pas Non, ça s'ouvre pas. Euh, ouais. Euh, 6787 pour dispatch. Euh, le problème, c'est que j'ai trouvé les véhicules de police, mais euh. Le souci c'est que j'ai aucun moyen de les extraire parce que je suis tout seul Et il n'y a personne dans la maison. Je viens de faire une perquisition, il n'y a euh, personne. Donc tout est ouvert, il y, y a tous les véhicules, mais il n'y a personne. Donc euh, voilà. D'accord, et en plus de ça je ne peux pas faire un nettoyer. Euh, je vais être obligée de laisser les véhicules là en plus, putain. Euh... Ouais, alors bon, ce que je vais faire c'est que je vais rendre les véhicules inutilisables. Ça va être un petit peu plus simple, Merde. ça va être un petit peu plus simple pour nous, parce que euh, ces véhicules, à mon avis, vont être... ils ont été volés, c'est pas pour rien, donc je suis, je suis sûr à 200% que... euh, Du coup, attendez les gars. Euh, donc, attendez, euh... oh, je crève ça, parce que je pense que ça va être pour usurper une identité ou quoi, parce qu'ils ont volé un véhicule de flic, mais honnêtement, je m'attendais absolument pas à... Je m'attendais j'ai absolument pas trouvé des véhicules de flics et encore moins trouvé personne à trouver dans la maison. Donc ça me fout un petit peu le seum. Voilà, bon les véhicules sont inutilisables déjà. Est-ce que je peux rentrer dans les véhicules Oui, je peux. Ça me choque encore plus. Euh, 6L87, si donc j'ai donc rendu les.. Je vais rendre les. Ouais, bah je suis désolé mais les gars. Hein... Pas de préliminaire, moi je détruis. Hein. Je rends les véhicules inutilisables parce que je pense que c'est pour un potentiel braquage qui va avoir lieu. Voilà, hop, et on fait cramer. C'est pas trop RP, les gars, ce que je fais, mais honnêtement, j'ai vraiment pas le choix. Je suis vraiment désolé, les gars, mais j'ai pas le choix du tout euh, parce que déjà, euh, je... il est pas sans avoir de véhicule et sans avoir quelqu'un dans la maison. C'est la première fois que je les gars, il y avait personne. Euh, les gars, je pense qu'on va, on va arriver à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, abonner, commenter, partager. Je suis désolée qu'on ait pu faire plus faire, les gars, honnêtement, euh, même moi, ça m'a choqué, les gars. Donc, euh, ça m'a choqué qu'on ait... qu puisse simplement rien faire. Hein. Parce que là, regardez, il y a même les pompiers qui viennent. Et... Enfin, bref, je ne comprends plus rien, les gars, sur cette information. Donc euh, on va lâcher prise, de toute façon les véhicules sont, j'ai rendu les véhicules inutilisables hein, parce qu'à mon avis c'est pas un potentiel braquage. Donc euh, je vous souhaite une très bonne journée les gars, sur ce, c'était l'idée, n'hésitez pas à, like, à vous abonner, commenter et à partager les gars, ciao